le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA, en collaboration avec les différents intervenants dans la santé, a mis en œuvre une approche de promotion de la santé appelée santé communautaire. C'est un programme qui est ambitieux car il vise à augmenter la qualité des soins de santé de base au Burundi, notamment pour les personnes les plus vulnérables, les personnes qui en ont besoin le plus. Euh, ce programme vise également à renforcer euh, l'accès la, euh, aux populations euh, pour les soins de santé de base euh, au niveau périphérique, euh, au niveau des districts sanitaires et des centres de santé à travers euh, le pays. Dans le cadre du programme Twitter à Makara, le consortium Enabel, composé d'Enabel, OMS, OIM et MEMISA. Appui des activités de santé communautaire dans les provinces de Kirundo, Muranvia, Bujumbora, municipalité de Bujumbora et Rumongue. Nous avons une bonne expertise et reconnue de travailler avec les communautés. Justement pour faciliter ou permettre une bonne promotion de la santé. Tout en termes d'activités liées à la prévention de la maladie, liées au renforcement de changements à amener les, la population à avoir des comportements en faveur de leur propre santé, évidemment il faut qu'on puisse les, les informer, les former, et pour qu'ils euh, puissent changer leur le comportement. Euh, en faveur de la santé. Le travail des agents de santé a un grand impact dans la communauté. Le a dans les différents centres de santé, la contribution qu'apportent les agents de santé communautaires est qualifiée de haute importance. Je suis arrivé à la maison, je suis arrivé kwitaho la dutosora ibiharuro suis arrivé à la maison, je la maison, je suis arrivé à la maison, je suis arrivé à la tu je suis arrivé à la maison, je suis arrivé la population avoisinante des centres de santé atteste l'importance de l'interaction des agents de santé communautaires. Concernant la formation des agents de santé communautaire, la réussite est palpable. 251 agents, dont 91 sont des femmes, ont été formés à Muramvia et Erumongue et 209 agents de santé ont été formés sur le système d'information sanitaire.